Il y a vraiment plein de caisses de big. Il a pas goûté bâton les gars Putain merde il vient de sortir le chien là Mais ça part mal 2 1 LET'S GOON J'ESTAPING <rire> On se prépare pour euh, sauter d'un toit dans une piscine euh, publique. On était en train de faire des petites recherches sur euh, Google Earth pour chercher des, des roof gaps, des spots de parcours. Et on a vu euh, qu'il y avait une, une piscine euh, à l'air libre. Il y, a, il y a genre un grand bassin et juste à côté, il y a un toit. C'est pas très très précis, mais il faut qu'on aille voir. Dans l'idée, c'est faisable. Sauf qu'on sait pas s'il y a vraiment du fond. Et du coup, euh, je sais pas, Léo il fait une dinguerie, il, met... il se met en mode B2C là, il a sorti la petite cravate on dirait il va au mariage. Tout ce qu'il veut. Ha ha, il hésitait. C'est pas le coeur, on l'escalade. Vas-y, on y a quoi de... Vas-y, qu il ouvre là-bas. <rire> On va gratter dans la cuisine, ça un Et il y a un chien, mais faites gaffe monsieur Ça va vous ça va m'arrêter d'ici Il y a un chien Ouais, il y a un chien On a débarqué pour, euh, pour monter sur le toit Et en fait, il euh, y a plein de gamins qui se sont ramenés en mode Ouais les gars, on va vous faire monter et tout Du coup, là, on est en train d'arriver à... Clairement, on est, je sais pas, 20, 25 quoi Ça va être n'importe quoi Je vous montrer les en sac, j'ai l'air. Discret les gars, disque. Sortez directement sur toi les gars. Ouais, C'est une dinguerie ce qui se passe. Je crois que le je crois que le gardien il a lâché le. Monsieur, il est monté. Ah, je crois que What What Ah ouais c'est chaud En fait le chien là il était bloqué par une barrière Mais en fait si on saute dans l'eau, je crois qu'on est foutu, il va venir nous chercher Mais là l'effet de groupe ça donne envie de sauter direct Tu cherches une entrée stratégique Florian <rire> mais Non mais parce que la dernière fois on est venu par là Et il y avait un million de gosses J'ai envie d'arriver de... par l'autre côté. Ah oui, <rire> Aujourd'hui, on va retester de faire une piscine vandale. On va réussir parce que la dernière fois, il y avait des enfants. En fait, c'était une trentaine. Du coup, c'était terrible pour sauter. On était cramé direct. La rue est barrée par les queues. On ne sait pas pourquoi, mais... <rire> du coup, ah, si, on a... je sais en fait, je crois. C'est le premier, on ne vend pas du muguet un truc du genre. Ouais, bon. non, non, non, mais, la dernière fois c'était Du muguet Ah j'adore Vas-y, bah, on annule, il y a, y a du muguet Il y a du chaud. muguet, Allez, on, on prend le Il y a vraiment ouais, plein a de caisses de, de flics, là. Ça, ça va être très très, très, très chaud de s'en sortir euh, sans problème. Venez, venez Je pense que là, on va rentrer par un endroit, un peu devant, mais un peu caché. Parce que de toute façon, il n'y a pas les gosses, du coup, il y a ça en moins. Au moins, il n'y a personne qui va nous suivre, c'est la pire idée. Du coup, c'est la meilleure. Wow. Premier obstacle est passé, maintenant il faut réussir à monter sur le toit. C'est chaud, hein. on dirait qu'on est dans un jeu vidéo, oui, on, on, doit, un break, on doit esquiver oui. les flics. Bon là, c'est le dernier obstacle et après on est sur le toit, qui mène directement à la piscine. C'est de là où on va sauter si, si on le sent, ça oui, part ça. clairement. On voit les flics en fait d'ici. Ouais, de là-bas. Ah oh ouais Je vais vous montrer un peu Le drop Oh le béton est chaud On dirait vraiment, vu d'en haut, comme l'eau elle est toute claire Ouais Et bah ben on dirait vraiment oui, qu'il n'y a bon pas de fond On dirait même qu'on a pied Dans tous les cas, il faudrait qu'on aille faire une coulée On a regardé sur internet Et on n'est pas sûr mais je crois qu'il y a 2m25 ou 2m15 Du coup c'est un peu chaud en sachant qu'on fait 2m les bras levés Qui est pas sûr de sauter, va faire la coulée je dirais te... Moi je suis sûr de sauter, du coup je fais pas la coulée Mais lui, moi je vais faire la coulée en vrai, moi ça me dérange pas, je vais pas sauter J'espère juste qu'il n'y a pas le garde qui est là, on est le premier er mai Ce serait dommage qu'ils sont en train de taper en vrai Même pour lui ce serait dommage En fait, s'il n'y avait pas beaucoup de fond, ça fait trop trop flipper. Tu sautes et tu t'assois de ouf dans l'eau ou tu fais un gros placu ou il y a un truc à gérer Mais mieux vaut prendre une belle fessée que deux talons qui sautent Enfoiré. <rire> Genre euh, là, à 7 mètres, on va peut-être descendre à 2,50 et ça va être chaud quand même. quoi. Enfin, je sais pas s'il y a 7 mètres en fait. Cette mission, c'est le doute incarné. <rire> bon, au moins, je pense Mais que tu vas être embauché. En fait, j'ai une petite entretien dans la gauche après la session. Donc je me suis mis avant parce que j'avais pas le temps de rentrer à la ouais, entre temps. temps. C'est ça la woozy, hein. Comme on n'a pas beaucoup de thunes, bah, direct après les tournages, ça charge du taf. Et au, au centre là, le plus proche Ouais, bah, c'est chaud. Moi, j'ai quand ah, même bien envie allez. de le faire. Hein. Mais en vrai, l'eau, ça, faut juste vraiment arriver. Dégueulasse. Hein. Bon, allez, moi, j'y vais là. J'ai trop envie de sauter. Ça part. Mais il arrive bien, bien, bien dégueulasse. Faut se forcer en fait à faire un plat. Et euh, bah c'est pas, pas dans nos habitudes, nous normalement on arrive clean quoi, histoire de pas, de pas se faire mal. Bon là c'est chaud, il y a un garde qui est là, je crois qu'il nous a vu sur le toit. Mais euh, je sais pas s'il nous a vu. Là on est en mode, on est en train de se cacher, on est presque allongé sur le sol. Et bah on va essayer de le faire dès qu'il a le dos tourné. Putain merde, il vient de sortir le chien là, c'est chaud. Sauf que si on saute et bah il va peut-être lâcher le chien donc ça fait un peu peur. Okay. Je crois que ça part ouais c'était nul j'ai tellement kiffé. En plus euh, le vigile il est trop trop sympa, il nous a dit ouais il a pas de problème les gars et tout. Il a laissé le chien à l'intérieur parce que sinon ça aurait été une galère. Bon, ok il y a Matt qui vient de sauter, c'est à mon tour là. Il a fait un plein cul en fait, ça a trop bien marché. Oh, ça fait monter la pression comme jamais. Putain. Là. Ok bah let's go, ça part. Le mec euh, le garde il est cool en plus du plus 3, 2, 1, 2. <rire> fume C'est vraiment une dinguerie, il y a le garde qui nous laisse sauter dans la piscine du toit, c'est vraiment la meilleure life, bah, c'est fou. Ah, franchement, euh, très très agréable. Oh, c'est juste pas naturel de se mettre sur le côté à la fin mais franchement, ça euh, oh, la fait, on n'est pas du tout les profonds, je crois que je suis même pas allé à 1m50. C'est génial, t'as laissé le chien euh, enfermé là, sinon ça aurait été compliqué. Oui, vous aurez coursé le chien. Ah oh, non. <rire> oh, non, ça aurait fait trop peur. Ça vous dit pas de sauter <rire> C'est tonton tu vois. Ah c'est tonton il bon, y a Léo Serf qui va qui va partir là. Ça va être stylé. Allez. Allez Léo. Ça va le faire Léo. Du... Le petit trauma du cliff qui revient là. Ouais. Mais ça va le faire. Ouais. Ça part les gars Ça part allez, allez, allez. Ah fuck Ça monte, ça monte, ça monte Allez Bon Léo là, il a il est. a un peu peur, en vrai ça se comprend. Mais je pense qu'il va le lancer Il y a moyen. Go J'ai eu une guérison là ouais, J'étais traumatisé ça. du cliff pendant 6 mois là Wouuuuh Wouah son death dive il était incroyable en vrai bah, Oublie, bah, oublie bah, chef L'entretien gauche c'est fini ça c'est Cette cool. life là maintenant Hop, retour au collège, petite casquette, ça me va pas, ça part direct 3, 2, 1, let's go Moi <rire> j'ai Ce genre de l'œil. ah mais c'est fou quand même. Hein. Avec grand plaisir, les gars. C'est vraiment génial, Kevin, grâce Bien à toi. Merci. Ah ouais. Big up au meilleur agent de sécurité de la piscine municipale. C'est la fin de cette vidéo. On est tout trempé. On est avec Kevin, <rire> le meilleur garde de tout le sud de la France. Ça régale, franchement. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Tout ce qu'il faut. Tout le ce qu'on a, Putain, mais on vous aime. Commentaires. À dimanche prochain. Oh oh oh oh oh oh oh